Du piano noyé dans la brume Je pose des questions, je flotte, je fume J'arrive demain, mais ça ne compte plus J'allume le brouillard de l'intérieur Des milliers de lumières, des petites lueurs Comme dans du coton étouffé, fragile chaleur au revoir, j'ai appris la leçon, mais à contre-coeur. Ce soir, je murmure nos chansons, mais à contre-temps. Je vois demain approcher, mais à contre-courant. Je marche, je nage, j'avance, mais parfois ça me prend. Ça me prend de penser que tu avais raison Ça m'arrive de croire que tu vas revenir, pardon C'est dur à avaler, c'est triste, c'est con Je pense à ces murs que tu faisais tenir Me rappelle les silences entre chaque soupir Je crois que le matin, c'est le pire Il y a des mots qui flottent dans l'air Ça ressemble à ce rêve que j'ai fait de toi Il y a des choses que je devrais dire Mais je ne suis pas de celles qui se cachent pour toujours sous les draps et cette fenêtre où je t'ai attendu tout le mois de juillet, elle m'a soutenue, je m'y penche encore parfois la nuit venue Par l'autre fenêtre au bout de la pièce en face, j'ai vu ta voiture sortir de cette place et j'ai cru un dernier instant que tu ne le ferais pas